C'est moi ici. Et maintenant, qu'on est débarrassé des imposteurs, on va ouvrir la dixième case. Et avec moi, pas avec des imposteurs, voyons. Alors, il y la dixième case, et on y a le goribo arc-en-ciel. Ah bah et, franchement, il est classe aussi celui-là. Ah, mais j'aime bien le petit goribo, et je vais en faire un petit armée, et ensemble, on va gouverner le pôle nord. Alors, il y a pas mal d'effet 1, vous pouvez utiliser chaque effet de coriborne qu'un seul qu'une fois par tour Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque vous pouvez cibler le monstre attaquant et équiper cette carte depuis votre main au monstre Il ne peut pas attaquer. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque directe tant que cette carte est dans votre cimetière, pour invoquer spécialement cette carte mais bannissez-le lorsqu'elle quitte le terme bah Oui, sinon c'est abusé quoi. Du coup les amis n'oubliez pas de vous abonner pour être là demain pour l'ouverture du prochain et cette fois sûrement souvent maravé du premier moi bah, je vous le dis, il hein, hyper noir comme ça moi j'en veux plus dans ces vidéos. Allez et là, je vous dis à demain Bisous